Qu'est-ce qui se trame dans les réseaux lorsque vous transmettez des données Chaque jour, vous communiquez par téléphone, par mail, vous regardez des vidéos sur Internet, comme maintenant justement, peut-être même avec votre smartphone. Alors, curieux de comprendre comment tout cela fonctionne Ce cours vous présente les concepts fondamentaux des télécommunications, leur histoire et les technologies qui les façonnent. Vous découvrirez notamment les principes du transport des télécommunications, les bases du fonctionnement des réseaux, les protocoles de communication par Internet et de nouveaux usages tels que les objets communicants ou le cloud computing. Une équipe d'enseignants de Télécom Sud-Paris et Institut MinTelecom Business School, école de l'Institut MinTelecom, vous forme pendant 5 semaines. Alors, que vous soyez simple curieux, étudiant, professionnel, ou à la recherche de perspectives d'évolution. Venez à la découverte des télécommunications.